Dans la nuit du 9 mars 2023, aux environs de 3h58, le navire Esther Miracle de la compagnie Royal Coast a coulé au large de Libreville. Une fois l'alerte donnée, des secours ont été rapidement dépêchés sur les lieux du naufrage. À ce stade, 121 personnes ont été secourues. Et nous déplorons malheureusement deux décès. Les recherches se poursuivent actuellement. Les services de santé militaire ont été mobilisés pour la prise en charge des rescapés et une cellule de prise en charge psychologique a été également mise en place. Une enquête est ouverte par les services compétents pour déterminer les causes de ce drame, le procureur de la République a été également saisi. Nous tiendrons un point d'information régulier en fonction de l'évolution de la situation.